Les meilleures idées d'activités pour un team building à Barcelone Vous êtes en quête d'une activité atypique et originale pour le prochain team building organisé par votre entreprise Vous cherchez une activité qui sorte de l'ordinaire mais qui plaise au plus grand nombre arroba a sélectionné pour vous les meilleures activités pour entreprise de la capitale. Organiser une activité vous permettra de renforcer la cohésion, encourager le travail d'équipe, améliorer la communication et la gestion du stress. Renforcer l'esprit d'équipe et développer le sentiment d'appartenance. Plusieurs professionnels proposent des privatisations, la location de salles de réunion pour des journées séminaires ou des options cocktails. traiteurs pour un moment convivial entre collègues en plein cœur de Barcelone. Contactez-nous barcelone.teambuilding en Facebook pour les meilleures idées d'activité pour un team building à Barcelone.